Bonjour Alors aujourd'hui on va regarder comment faire euh, donc notre premier projet euh, en Java. Euh, alors ceci en utilisant l'environnement de développement euh, intégré, l'IDE NetBeans. Donc on va commencer par créer notre projet. Alors la première chose donc, avec NetBeans on peut créer tout un ensemble de projets en hein, nature variée. Donc nous, on va choisir donc, Java et on va dire que c'est une application Java. Donc, je fais un double-clic dessus. Le nom de l'application, par exemple, on va l'appeler Discussion. Pour la localisation, donc, euh, avec le bouton Browse, on peut choisir à quel endroit on va localiser euh, ce projet. Hein. Donc, un projet NetBeans, c'est localisé dans un, dans un dossier. Donc, il, va, il va être créé donc, comme sous-dossier de dossier, dossier c'est donc Ce serait donc euh, démo-discussion. Euh, et la classe principale, on va l'appeler simplement discussion, on va pas s'embêter. On va lui demander de la créer pour ne pas avoir tout à taper nous-mêmes à la main. Donc on a le projet discussion qui sera localisé dans ce dossier-là et la classe principale va s'appeler discussion. Là, on clique sur Finish. NetBeans Strike pour nous, ça c'est pas mal. On attend. Voilà. Alors une fois qu'on est arrivé là, donc on a plusieurs parties dans NetBeans. Donc là, la fenêtre principale c'est où on a le code. Ici, on a la navigation donc dans nos fichiers, hein. donc là on a notre application, notre application Discussion à l'intérieur on a les sources et dans les sources donc, on a la notion de paquet dans Java, là on va pas s'étendre dessus mais ici donc on a, on a notre source qui s'appelle discussion.java un navigateur pour naviguer à travers les objets donc ça c'est un peu plus avancé et donc nous ici on a notre source donc on va supprimer ce commentaire qui est créé de manière automatique et donc ici on a le, notre point d'entrée euh, Java, alors on va, voilà, on, va écrire, on va commencer par écrire un, notre dialogue. Alors là, vous voyez, c'est une des choses qui est très sympathique quand on est avec un, un IDE. Donc là, par exemple, on va, on va afficher une chaîne, on choisit ça. Ici, on va écrire notre chaîne, par exemple, euh, bonjour. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, donc là, je suis super content, j'ai mon appli. Elle affiche bonjour, donc on va, on va l'exécuter. Alors, euh, je l'exécute. Alors, il y a une fenêtre qui s'affiche là en dessous. Donc, il a la fenêtre output, le, le résultat de l'exécution. Donc là, on voit qu'on a bonjour qui est écrit. Là, le run et puis le build successful. Donc, la, la construction qui s'est bien passée. On n'a pas fait d'erreur de syntaxe ni rien. D'erreur de syntaxe. Donc là, notre euh, c'est bien exécuté. Alors là, ouais, bah, j'ai envie, par exemple, que ça retourne à la ligne. Je vais mettre un ln je peux refaire un, une deuxième exécution, et donc dans la fenêtre Output, j'ai à nouveau mon, mon résultat. Donc là, je suis content, Alors on peut euh, complexifier un peu le dialogue. Par exemple, on va dire, voilà, bonjour, comment comment ça va et ben ça va bien. Donc là, c'est top. Un petit smiley, et donc là, je relance ça. Toujours pas fait d'erreur de, de gros droit là, tout fonctionne bien, donc voilà, j'ai mon println et mon résultat. Euh, donc arrivé à ce stade, j'ai une application qui fonctionne. Alors ce qui est intéressant après ce serait de, de distribuer cette application. Donc euh, je vais voir un petit peu ce qu'il y a dans le dossier euh, démo. Euh, dans discussion, excusez-moi. Voilà. Alors ici, on voit que dans mon dossier, il y a les sources qu'on peut retrouver. Hein. Donc, le... Alors, Hop, ça j'en voulais pas, je clique à côté donc on a les sources hein, Java qui sont là, donc on va construire notre projet donc on va aller ici, on va faire Build Project donc là on a le choix entre plusieurs options, La Clean and Build c'est pour dire voilà on nettoie tout avant, on va faire ça et là il nous construit complètement notre projet, donc vous voyez il place ça dans un dossier qui s'appelle DIST sous-dossier qui s'appelle list et dans ce dossier là donc maintenant si on y retourne on va trouver le jar donc le fameux bytecode euh, qui est précompilé là et donc qui pourra être exécuté sur notre machine alors nous on va faire un test d'exécution ici hein. alors euh, il nous précise que pour regarder ce que ça donne il va falloir qu'on tape cette commande là donc là je fais un copy euh, je fais un petit Windows R, on va aller dans une fenêtre de commande, donc cmd, et ici je vais coller mon la commande qui a été donnée tout à l'heure, donc je vais demander à Java d'exécuter de, le jar qui est localisé donc dans discussion.jar. Et je retrouve mon dialogue, donc bonjour, comment ça va Bien. Donc là je suis assez content parce que ça veut dire que en zipant euh, ce dossier là, le dossier dist, bah, je peux le distribuer. j'ai le readme pour expliquer comment euh, lancer. Donc, on peut regarder. Hein. J'ai le readme donc qui me rappelle comment euh, lancer euh, ce point jar, donc cette application euh, Java. Donc euh, bah, arrivé à ce stade j'ai mon application, je peux la déployer. Donc je suis super content. Donc tout va bien. Sur ce bah, je vais vous laisser. Euh, merci pour votre attention euh, et à bientôt.